Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui dimanche, la journée du Seigneur, la première journée de la semaine où on célèbre Dieu et on rentre dans la présence de Dieu. Merci d'être là, présent, et euh, inviter des amis parce qu'on va prêcher euh, quelque chose d'intéressant parce que le titre qu'on a commencé la semaine passée, je vais reviser avec vous un peu, c'est « Dieu veut utiliser tes ennemis pour accomplir ta destinée ». C'est deux choses qui sont opposées, ennemis, destinés, souvent un veut bloquer l'autre. Mais je vais vous montrer comment Dieu a fait dans la vie de Joseph, comme on a parlé dans le passé. Et je vais prendre l'autre exemple de David aujourd'hui. Quand on parle de reviser un peu la vie de Joseph, euh, la dernière fois je vous ai parlé que Joseph, malgré qu'il a été vendu euh, comme esclave par ses frères jaloux, et, euh, mais il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte à côté de Pharaon. Alors, même si, et malgré qu'il n'a pris aucune décision pour lui-même, qu'il a été victime des autres, malgré qu'il n'a rien, que ses plans ne sont pas accomplis, et que sa vision du futur il ne voyait pas arriver, malgré tout ça, Dieu a transformé tout ce qui lui est arrivé pour l'amener où Dieu le voulait. Et Dieu va faire la même chose pour vous. Je le réclame aujourd'hui que peu importe les obstacles, les ennemis, que tu as dans ta vie, que Dieu va t'emmener dans ta destinée. Ne te fie pas à tes problèmes, ne te fie pas à tes difficultés. Dieu va le faire dans ta vie aujourd'hui. Et Joseph l'a déclaré, c'est dans euh, Genèse 50, verset 19. Joseph dit « Soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. » Et il dit « Vous aviez médité de me faire du mal. » Vous avez médité, mais fait du mal, Dieu l'a changé en bien. Et c'est ce que Dieu va faire avec ce qui vous arrive dans votre vie aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez le saisir bien comme faux pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie d'un peuple nombreux, soyez sans crainte, je vous euh, entretiendrai, vous et vos enfants, et les consola en parlant à leur cœur. N'est-ce pas là l'image de Jésus? qui a été rejeté, trahi, haï, maltraité, abandonné, crucifié, et pourtant il devient celui qui pourvoit, vous sauve, vous transforme, vous bénit. Et euh, c'est ça, le monde a tout fait ça, il l'a embaissé, mais Dieu l'a élevé, il l'a glorifié. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est jamais surpris par les plans de l'ennemi, ni même tes faiblesses, ni même tes erreurs. Tout ça a été planifié, Dieu avait prévu et Dieu avait pourvu, pour te donner des solutions. Alors, attends-toi, Seigneur, parce que la solution est là-là. Le deuxième, euh, deuxième exemple, c'est celui de David, et, euh, où je veux mettre l'enfance sur que, oui, Satan peut toucher ton présent et ton, et ton futur, comme il le fait pour, pour Joseph aussi, et comme vous allez voir avec David. Mais il n'a pas pu changer sa destinée. Et c'est important de le saisir parce qu'on vit tellement de choses ensemble qu'on peut penser que j'atteindrai jamais mon but, j'arriverai jamais. Joseph aurait pu le penser, David aurait pu le penser. Pourtant, Dieu s'est saisi de toutes les choses négatives et le transformé pour que sa destinée, non pas son futur, sa destinée s'accomplisse. Alors, Dieu a utilisé même les ennemis de David comme un instrument de promotion. S'il n'y aurait pas eu de Goliath, il n'y aurait pas eu de tronc. Et s'il n'y aurait pas les problèmes que vous avez, vous ne saurez pas où ce que Dieu veut vous emmener. Une place spéciale. Alors, restez ici jusqu'à la fin, vous allez voir que Dieu a quelque chose pour vous. J'espère que vous avez votre sel, vous faites le, le les messages avec d'autres chrétiens qui écoutent aussi, mais prenez aussi des notes pour vous en même temps, qu'il des paroles qui sont spécifiques pour vous. Et euh, laissez-moi vous donner un texte, Hébreu 1, verset 13. Il dit, auquel des anges a t jamais dit, assis toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est le futur de tes ennemis. Je prophétise tes ennemis, mon taille, ton marchepied aussi. Et il dit, « Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui sont héritiers du salut? » Et je te donne ce verset-là pour que tu saches que tu es un héritier du salut. Et parce que tu es un héritier, il y a des anges qui vont travailler, qui vont aider à transformer négatif, positif. Toutes ces choses-là vont travailler pour toi. Alors, tu es un héritier du salut, donc on va rentrer ici dans l'histoire de, de, de David et... Euh, c'est assez particulier parce que David n'a jamais cherché une position élevée. Et David n'a jamais combattu pour être roi. Il a fini roi. Il n'a jamais combattu pour être roi. Il a combattu pour honorer Dieu. Entendez-moi bien, si tu cherches à honorer Dieu dans ta vie, Dieu va te positionner lui-même dans les places élevées. Comme David, il a fini sur le trône. Alors, il y, a, il y a quatre noms de l'ennemi qui résument un peu la vie de David. Quatre noms de ses ennemis qui résument un peu sa vie. Mais, vous allez voir, on va rentrer dans le texte, c'est dans 2 Samuel 21, et est ce qu'on va voir, qu'il y a eu quatre géants de la même sorte de Goliath qui voulaient attaquer David. Mais euh, dans le texte, quand on va rentrer, on va voir que il y a des choses en particulier que je veux vous arrêter pour vous donner un peu le contexte. Il faut voir deux choses importantes dans le texte. Dans le verset 15, « Les Philistins firent encore la guerre à Israël, David descendu avec ses serviteurs et les combattirent les Philistins, et David était fatigué. » Il y a deux mots que je veux vous retenir dans ce texte. Un, « Encore »,« Ils firent encore <rire> la guerre à Israël. » Et l'autre mot, c'est « fatigué ». Dans, dans l'étude, je veux vous parler surtout des noms de David qui résument un peu sa vie et pourquoi vos ennemis vont résumer un peu votre vie aussi. Mais, pour donner le contexte, les mots « encore » et « fatigué » est important. Habituellement, le mot « encore », c'est un encouragement. Quand on passe à encore », on dit « encore bénédiction, joie, grâce, encore de la paix, encore des amis, encore de l'argent, de la santé, du bonheur, encore de ça. » Il y a des « encore qui, » qui nous remplissent, euh, qui nous rafraîchissent comme « encore remplis du Saint-Esprit »,« encore des actes d'amour »,« encore la, la communion et la prière ». Ça, encore, on en veut, on en veut, on en veut. Mais il y a des « encore » qu'on ne veut plus. Et des choses que tu ne veux pas encore, comme des troubles, la maladie, la pauvreté. J'ai jamais entendu des gens dire encore là. La difficulté, les tentations, les épreuves. Non, on ne dit pas encore là. Avez-vous déjà dit pas encore? Mais <rire> ben, si vous avez dit ça, c'est pour vous que Dieu me fait dévier. Il me dit, mets-la face que les gens comprennent. Euh, on dirait que ce mot-là touche un peu la limite. C'est comme l'exaspération. Pas encore. C'est comme trop. Par exemple, avez-vous avez déjà été dans un restaurant où il y avait plusieurs desserts? Et là, il vous sert un dessert, puis là, il en amène un autre. En premier, c'est hum, mmm, mais après ça, c'est pas encore. Pourquoi? Parce que même les bonnes choses. Trop de quelque chose, l'abus de quelque chose, dénature la chose. Ça prend de la modération même dans ce qui est bon. Sinon, ça devient mauvais. Je vais vous donner des exemples de Pas oh, encore. La personne qui critique. Et tout fait les changements. Il elle trouve une autre chose pour critiquer. Ou encore, te régler un problème. Il en arrive un autre. Ça vous est déjà arrivé? Tu as bien expliqué à la personne exactement avec les détails. Elle continue de faire les mêmes erreurs. Pas encore. Tu t'es rendu jusqu'à la fin d'un conflit. Et soudainement, il y a d'autres personnes qui amènent d'autres arguments. Et tu dis pas encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que peut-être t'es rendu dans ta vie qu'il y a des « pas encore » là, c'est comme « pas encore ». Mais ce qui arrive, c'est que je veux que tu comprennes ceci. Même quand tu dis « pas encore », la vie est différente. L'autre fois, j'avais une conversation avec mon épouse Manon, et, euh, je demandais à ma épouse pourquoi elle aimait la pluie. Puis elle me dit que ça représentait la liberté complète, que ça ne demandait pas la permission à personne. Il pleuvait où il veut, quand il voulait. Et j'ai pensé à moi-même, mais c'est comme la vie, ça. La vie, elle arrive. Elle ne te demande pas la permission, elle arrive. Et tu n'as pas de contrôle sur tout ce qui t'arrive. On voudrait bien, mais le fait, c'est qu'on n'a pas de contrôle. Mais par contre, tu dois toujours gérer quand ça arrive. Et même quand tu es fatigué. Et quand je dis ça, je pense aux parents. Des fois, ils sont fatigués, les enfants. Les enfants, même si tu es fatigué, ils ont le besoin quand même. Ils n'arrêtent pas parce que ah, je suis fatigué. Tu dois toujours continuer dans la vie parce que la vie n'arrête pas. Et certaines personnes sont épuisées. Je parle avec des personnes aujourd'hui qui ils sont épuisées. Ils craquent. Il déprime, et on entend même, il suicide, parce que le encore, c'est trop. Euh, David avait eu son lot d'ennemis, il avait combattu Goliath, et voici que d'autres géants en veulent le tuer. Est-ce que ça vous arrive des fois, vous avez déjà réglé beaucoup de choses, puis, mais ça continue encore l'ennemi continue encore. C'est pour ça que je voulais vous présenter, avant qu'on parle des noms des géants qui définissent sa vie, qu'est-ce que David avait vécu pour comprendre que David avait une équipe, et c'est son équipe qui a combattu ces géants. Il avait eu son lot de difficultés, mais l'ennemi continue encore. David a combattu les géants, et... Il y a quatre autres géants qui se présentent et David était fatigué. Je vais vous parler de l'autre mot maintenant, fatigué, je vais essayer de faire ça vite aussi. Êtes-vous prêts? Vous êtes à la maison, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes assis, vous pouvez m'entendre, ok. Mais restez à l'écoute, restez à l'écoute, ça, ça, ça va vous concerner. Et il arrive que tous ceux qui, qui, qui travaillent, qui combattent, à un moment donné, on est fatigué. Et, mais même si tu es fatigué, la guerre continue quand même. Et tu as besoin d'autres personnes pour lever les mains vers le Seigneur et crier, prier, et crier avec toi. Satan ne prend pas de vacances. Peut-être <rire> que si tu peut en as besoin, mais lui n'en prend pas, parce qu'il sait que son temps est court. Alors, il essaie de faire le plus possible. Mais peut-être que toi, tu ressens de la fatigue, la fatigue spirituelle, la fatigue émotionnelle, mentale ou physique. Euh, dans ces cas-là, ne reste pas seul. Parce que tu es une proie à l'ennemi. Joins-toi à un groupe connecte dans l'Église. C'est un support qui va prier avec toi, te soutenir, t'encourager, combattre avec toi et pour toi. Tu ne serais pas la seule personne. Moïse, si vous regardez, on ne repose aujourd'hui, mais dans Exode 17, verset 1. 11 à 13, mais ils étaient fatigués de prier. Aaron et eux ont tenu ses mains vers le haut, toute la nuit. Et, et Josué a vaincu Amalek et son peuple, parce qu'il y avait de la prière. Ça, c'est une puissante équipe. Le leader est là, les autres soutiennent, tout le monde combat. Il y en a qui sont sur le champ, il y en a qui sont en prière. Victoire. Pourquoi c'est important? Parce que, quand il y fatigué, il y a au moins sept choses qui arrivent quand tu es fatigué. Premièrement, ton jugement est moins bon. Sûrement, tu l'as remarqué, tu vas te reconnaître en ça. Tes réflexes sont plus lents. Et tous les problèmes deviennent dramatiques. Une autre chose, c'est que tu deviens plus irritable. Tu tapes ses nerfs facilement. Ton attitude est négative. Tout te semble une montagne. Et, et le dernier, c'est, tu moins résistant à la tentation. Quand tu es fatigué, tu peux devenir fatiguant. La solution, c'est simple. Quand c'est un, une fatigue physique et tout ça, bien, je dis aux gens des fois qui arrivent, qui pensent, tout ça, j'ai un gros problème, c'est ça, je, dis, je vais te coucher. Va te coucher. Des fois, tu as juste besoin d'un petit sommeil juste pour reposer et voir les choses différemment. Le lendemain matin, tu te lèves, ça va mieux, tu te sens mieux, on, tes solutions viennent. Mais à d'autres moments donnés, si tu as une fatigue spirituelle, tu as besoin simplement de te retirer, prier, louer, méditer, Seigneur. Et est dans la parole. C'est tout ce que tu as besoin. Et c'est un repos spirituel que tu as. C'est spécial parce que. Quand es dans, dans le monde, quand tu as des problèmes, le monde, je, je, on parlait avec mon époux cette semaine, ils sont vite à s'accrocher à ton succès pour en profiter, mais ils sont plus vite à t'abandonner quand as un, un problème. Vous avez ça que quand ça va bien, beaucoup d'amis, quand ça va mal, il y en a moins. C'est drôle parce que Jésus c'est l'opposé, Jésus c'est « Venez à moi vous tous qui avez des problèmes, vous êtes fatigués, venez !» Il vous veut, le monde vous veut pas. Ça va-tu bien? Il vous dit non. Ah, je te rappellerai, papa. Quand tu es fatigué, tu besoin d'une équipe. David avait une équipe qui a combattu quatre géants qui voulaient le tuer. Je vais vous nommer tout de suite, euh, très vite, les, les quatre géants. Euh, dans son premier bataille, Jishbit Binob. Rappelez-vous de ça, Gishpit? Non, non, rappelez-vous pas de ça, c'est une joke que je fais là. C'est des noms assez difficiles à se rappeler. Mais ça veut dire « habitant de montagne ». Il a été tué par Abishai, qui était fait partie de l'équipe de, de David. La même chose aussi, le deuxième géant, Sap, qui veut dire « entrée au seuil », qui a été tué par Sibitkaï. Le troisième, Goliath, qui veut dire « exil », détruit par el El-Kanan. Et le quatrième, son nom n'est pas mentionné, mais on sait qu'il a été tué par Jonathan, et ce qui est mentionné, c'est le lieu Gath, qui veut dire « pressoir ». Et tous ces noms-là résument un peu la, la vie de David. Les noms de ses ennemis, de ces géants-là, résument la vie de David. Et vos ennemis aussi vont résumer votre vie. Ils ont affaire avec votre promotion. Par exemple, si je fais ça très vite, Goliath qui veut dire « exil », nous savons que Saül a forcé David a s'exilé. Jibid-Nébob a habité dans les montagnes. Nous savons que David a habité dans les montagnes. Il s'est caché dans les montagnes. Sap est reconnu comme le seuil ou l'entrée. Eh bien, c'est David nous a emmenés dans la louange, d'entrer dans, dans la présence de Dieu. Et le dernier, si on prend le lieu, Gath, qui veut dépressoir, eh bien, même à cause de son fils Absalom, David a combattu la dernière partie de sa vie était en guerre constamment et ça l'a résumé ces quatre noms-là résument un peu la vie de David alors je vous dis aujourd'hui que pour résumer votre vie souvent les, les, les, les mauvaises choses qui vous arrivent vous aident à devenir qui Dieu vous appelle à être la troisième leçon c'est l'équipe L'importance d'appartenir à une équipe, équipe connecte qui est liée avec l'autorité. David avait une équipe qui a, qui a pris la relève. Pourquoi? Si deux, la Bible dit, s'accordent, un chasse mille, deux dix mille, c'est exponentiel la puissance qu'il y a quand on est uni avec d'autres et on travaille avec d'autres. Ah, ce matin, je parle à quelqu'un ici qui a besoin de sonner. vous avez besoin de, de regarder ailleurs qu'à vous-même. Si Dieu va le faire. David avait aussi entraîné son équipe à combattre des géants, comme un leader qui entraîne les gens à aller plus loin, à les relever. David avait combattu un géant, il n'a pas arrêté là, il dit Je veux vous montrer vous autres. Alors, les, les autres étaient prêts à combattre des, des, des géants. Ça, c'est toute une délégation, tout un entraînement et tout un exemple pour nous. Jésus-même avait une équipe d'apôtres. Il y avait 12 apôtres qu'ils ont entraînés. Ils ont donné le pouvoir, chasser les démons, guérir les malades. Une équipe qui respecte l'honneur réussit à détruire l'ennemi. Quand ils sont bien unis et qu'on respecte l'honneur dans l'équipe, qu'on n'est pas en train de chercher à être le, le premier, on va détruire l'ennemi ensemble. L'équipe doit être connectée, solidement assemblée. On trouve ça dans Ephésiens 4, verset 16, où la Bible dit, c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, le corps bien coordonné. Des fois, il y en a qui n'aiment pas l'ordre, mais ça prend l'ordre pour coordonner un pied en avant de l'autre, les mains, qu'est-ce qu'on doit faire. Et solidement assemblé. ce n'est pas juste des chrétiens. Non, il y, a, il, y a une, il y a une unité, il y a une coordination, il y a une hiérarchie à respecter. Pour être capable d'être fort, une équipe, ce n'est pas toutes des gardiens de but. Mon épouse, dernièrement, parlait qu'on était tous différents. Mais, euh, prenons la leçon, apprenons, fonctionnons de la bonne façon. Attention, j'ai, euh, dernièrement, très vite, j'ai poulaillé à la maison, j'ai peut-être trois, trois poules, mais, mais c'est intéressant, parce que, vous savez pourquoi je parle de ça, parce que ça, ça touche nos vies aussi. Il y a une réarchive dans les poules, vous savez quand il n'y a pas de coq la. Il y a une des poules qui prend la place du coq, puis des fois, il faut faire des choses que ce n'est est pas nécessairement notre place, mais on le fait pour aider les autres. Mais c'est correct, ça, c'est gloire à Dieu. Mais j'ai appris aussi qu'il y avait des sous-groupes de poules. Ça, c'est, faut faire attention, parce que moi, j'ai déjà appartenu à un sous-groupe. Qu'est-ce que c'est un sous-groupe? C'est quelqu'un qui, qui va à l'Église, mais qui, qui se, se donne un peu l'autorité, parce que quand, quand on est à une église, il y a toujours ceux qui nous ont amenés à l'église, ceux qui, qui, qui nous exhortent, qui, qui, qui prient pour nous autres, qui, que le, spectre, le, le pasteur a délégué l'autorité, mais eux prennent l'autorité, puis là, ils, ils, je dirais ça, ils attirent à eux-mêmes les gens. Et là, ils deviennent leur autorité à eux. Et, et ce qui arrive, c'est que nous, on avait plus l'impression de faire partie de ce groupe-là que de l'église. Faites toujours attention à ça. Tu sais, on a l'impression que ça c'est notre groupe, il y a nous puis il y a l'Église. Ça c'est toujours mauvais. Tu dois connecter à l'Église. Et faire attention à ceux qui disent « c'est mes personnes » qui vous font ressentir plus faire partie de mon groupe que de l'Église. Et ça a, fini, ça a mal fini, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on allait à l'église, mais est-ce que c'était pour écouter? Non, c'était pour critiquer, c'était pour dire si le pasteur était dans l'esprit ou non. Plein de choses négatives. Faites attention pas tomber là-dedans. Soyez sûr de travailler avec l'église. Et si vous aussi, assurez-vous que le leader est, est sous le leadership de l'église et collabore avec la, la, la, la, la, en soumission. Qu'il transmet l'enseignement et la mission du pasteur principal et non son enseignement. Est-ce que vous connaissez la, la mission de l'Église? Est-ce qu'il vous l'enseigne? Si la réponse est non, vous en allez vers un mur. C'est pas la bonne façon. Enracinez-vous dans l'original. Quatrième et dernière chose que je parle avec vous, c'est l'ennemi. Aujourd'hui, tu es en train d'écrire ton histoire. Et tes amis font partie de ton histoire. Les ennemis sont une, une indication de ta mission. La grandeur de ton ennemi est là pour révéler l'importance de ta mission. Si tu n'as pas de combat, tu n'as pas de position, c'est parce que tu es sur le même côté que l'ennemi. Jésus... Avaient des ennemis. Et ses plus grands ennemis, c'est souvent pas simplement les, les Romains, mais c'était même les Juifs. Donc, des fois, la religion même peut devenir un ennemi. Ça nous donne des préjugés, pour on n'écoute pas ce que Jésus a dit, parce qu'on a des préjugés dans notre tête que la religion nous a mis là. Jésus est venu nous réconcilier à lui. Et tu n'as pas des ennemis parce que tu es spécialement mauvais au pire que les autres. Tu as des ennemis simplement parce que tu as une position, parce que tu n'es pas comme tout le monde. Et l'ennemi cherche toujours les choses négatives dans ta vie. Jésus même, écoute Jésus dans sa perfection, avait des ennemis. Dans, dans Jean 7, 19, il dit Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir Mais <rire> qu'est-ce que Jésus avait fait Pourquoi Parce que l'ordinaire déteste l'extraordinaire. L'impeux déteste le pur. Le paresseux déteste le diligent. Les ténèbres détestent la lumière. Jésus savait, qu'en lui étant fidèle, vous suscitez des ennemis. Que quand vous choisissez de marcher dans la vérité, ça va créer des ennemis dans votre vie. Dans Luc 11, verset 23, il dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Il n'y a pas de neutre. Oui, prendre la vérité, ça. quand on a ça, ça rentre dans... Dans la décision, puis on crée des ennemis. Il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. En d'autres mots, les décisions, la paix, tu l'as seulement quand tu acceptes Jésus. Parce qu'il dit, celui qui conservera euh, la vie, la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi, et la retrouvera. Celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit, celui... Qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. En d'autres mots, si vous écoutez cette parole, il faut l'écouter la parole de Dieu. Je finis en vous disant le nom de. Je vais prendre un des, des noms de ennemi. C'était Goliath. Goliath veut dire l'exil. Je vais terminer en vous disant ceci très très très important dans Éphésiens 2. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé des droits d'Israël, étranger de l'alliance, de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes né dans une place hostile. Vous êtes exilé de Dieu. Dieu ne fait pas partie de vous. Dieu, souvent, et, et comme on ne demande pas la volonté de Dieu, on ne demande pas, parce qu'on ne sait même pas, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on pense, on étudie, on se débrouille. Mais Jésus est venu nous ramener au Père et il dit « Fais la volonté de Dieu, la volonté de Dieu pour toi, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Sans le vouloir, tu étais ennemi de Dieu. Et tu étais tenu éloigné comment? Bien, c'est souvent ton éducation, tes arguments philosophiques, ton raisonnement, ta part des opinions des autres, ton ignorance de la parole de Dieu. Pas parce que tu es mauvais. Tu as un ennemi qui a avantage sur toi parce que tu n'as pas celui qui a vaincu l'ennemi pour toi. Si tu reçois Christ, il va vaincre tous tes ennemis, te ramener dans la paix, te donner la victoire. C'est pour ça, aujourd'hui, je sais, il y en a des fatigués. Et si tu as besoin de repos, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués d'avoir des ennemis qui rentrent dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu attends? Combien de temps tu vas attendre de garder tes troubles, tes, tes confusions, tes problèmes? Pour rentrer, rentre maintenant, fais cette prière, dis-lui, Seigneur, entre dans mon cœur, sauve-moi. Dis-lui, dis-lui, avec ton cœur à Dieu. Il veut une conversation avec toi. Sois mon sauveur et le Seigneur de ma vie. Ensuite, fais un geste de foi. Va à mcigc.ca Remplis-le. Commence une marche nouvelle. Expérimente la grâce de Dieu. Si vous êtes chrétien, vous êtes fatigué, parce que vous avez encore besoin d'être rempli d'énergie, rempli, et qui est l'énergie? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi pas prendre un temps spécial pour chanter les victoires de Dieu, de louer. Faites attention, peut-être vous êtes attaché comme, comme Samson, si on veut, avec toutes sortes de chaînes, brisez les chaînes, et reprenez la place que Dieu vous a donnée. Le message est pour vous aujourd'hui. Parce qu'il arrive qu'on est il y a comme le mot encore. Qui ne nous manque pas de permission, on doit, on doit gérer tout ça. Et oui, on, on devient fatigué. Et oui, on a besoin d'une équipe parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. On ne peut pas marcher en vie chrétienne tout seul. Et oui, il y a des ennemis. Tout le monde a des ennemis. Ce n'est pas parce qu'on est payé que les autres. Mais Dieu a des solutions pour toi. Il vous a donné le chef, le tout-puissant. Quand vous avez Jésus, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, j'espère que tu saisis ça, que tu comprends ça. Parce qu'il va remplir ton âme de lumière. J'étais juste dernièrement au bureau, et euh, que, le bureau, c'est quand vous entrez, la lumière allume. Quand il n'y a pas d'activité, y a, y a la lumière s'éteint. Et quelle leçon pour moi! Qu'est-ce que c'est les ténèbres Une absence de lumière. Qu'est-ce que c'est la fatigue Une absence d'énergie. Alors, sois rempli d'énergie. Sois rempli de lumière. Je lis dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont besoin d'être guéris maintenant, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Lève ta main vers l'écran et reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ton Saint-Esprit. Reçois sa force maintenant. Là où tu es pendant que tu manges, reçois-le. Dis, Seigneur, je reçois dans le nom de Jésus. C'était pour dimanche. Dimanche prochain, on va continuer. Il y a des choses intéressantes qui sont en viennent. Soyez au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.